les amis j'espère que vous allez bien ici Olga et votre humble consultante business alors les amis si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube d'abord je vais vous invite à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer de mes futures vidéos aujourd'hui les amis encore je reviens avec mon fameux P3P. juste pour faire mon, mon check up depuis le 30 janvier 2020 du 30 au 6 c'est à dire Exactement 7 jours. Donc, les amis, en 7 jours, j'ai fait environ euh, 3000 les poussières de dollars. En 7 jours. Donc, je peux dire que j'ai gagné 3000 dollars par semaine. C'est intéressant, non, les amis Alors, si toi, tu hésites encore à t'inscrire à peu trompé, tant pis pour toi, tu attends que ça ferme demain. La vie, c'est le risque. Devenir riche, c'est un risque. Euh, devenir indépendant financièrement, c'est aussi un risque. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a risqué. Vous qui cherchez des business sans investissement, il y en a. Mais c'est juste pour avoir un dollar par mois, je ne sais pas quoi. Mais euh, si tu veux atteindre une certaine autonomie financière, tu vas atteindre une certaine indépendance financière, les amis. Je vous encourage. Ou alors, je t'encourage, toi, tu es mon ami, donc je peux te tutoyer. Je t'encourage à investir dans les plateformes fiables. Mais comme je dis toujours, investis uniquement ce que tu es capable d'accepter de perdre. Si je suis capable d'accepter de perdre 5 000 je vais investir 5 000 Mais je sais qu'en risquant mes 5 000 quand je mets ça dans le bon risque, comme une assurance, bien sûr, je suis sûr de récupérer au moins 15 000 en quelques semaines ou quelques mois. Donc, je ne sais pas ce que j'attends, mais je vais juste te présenter en deux petites minutes mes preuves de gains en 7 jours dans trompé, alors les amis, on y va. C'est parti. Comme je le disais, on va juste... On va aller dans... On va se connecter dans mon compte. Mmh. Je suis déjà dans mon compte. Donc là, vous pouvez voir... Vous allez voir là, mon solde. J'ai actuellement 1 151 dollars. Alors, on va sans plus tarder aller dans l'historique de mes gains, de mes retraits. Voilà. Vous pouvez voir là mes quatre derniers retraits. Euh, 1600, 600, complet, complet. Donc mes quatre derniers retraits depuis le 30. On va regarder les dates. Hein. Donc euh, faut pas dire là que oh, je raconte des bobards. Donc vous pouvez voir là, mon dernier retrait était le 4 il y a deux jours. Euh, le précédent était le 31, l'autre était le 30. Donc on va s'arrêter là. On va regarder ensemble les montants depuis le 30 jusqu'à ce jour. Vous voyez que c'est mentionné. Complete, complete, complete. Donc j'ai bien reçu mes paiements dans mon compte Bitcoin. Ne vous inquiétez pas. Donc euh, après avoir calculé avec vous et pour vous avant. <rire> Donc vous pouvez remarquer là euh, 631 dollars que vous avez remarqué tout à l'heure. Vous avez vu. Donc j'ai fait la somme, j'ai commencé au 30, 631, plus 961, plus 1514, plus 1100. Hein? Non, non, non, il y a une erreur. Non, les amis, calculons ensemble, c'est mieux. Donc on va commencer par ce qui est dans mon compte aujourd'hui. Mm -hmm. Ce qui est dans mon compte aujourd'hui, c'est... Voilà. Donc on commence par ce qui est dans mon compte actuellement. C'est 1151. Donc on va commencer par là. Donc c'est sûr même que j'ai même fait plus que ce que je pensais. Hein. Voilà. Donc, voilà. On va faire. Excusez, je vais essayer de réduire. Je vais essayer de réduire ma calculatrice. Voilà on ne manque rien. Donc, on va faire 1151 plus 1514 1614 plus, 1514 plus hmm, combien là? Voilà. Plus 900, 961 plus 631 voilà on s'arrête là jusqu'au 30 ça me donne ah wow ça me donne alors j'ai parlé de 3000 dollars en réalité j'ai gagné 4257 dollars en 7 jours donc du 30 au, au 6 donc aujourd'hui j'ai déjà gagné 4257 dollars et si on multiplie par le plus petit montant auquel moi, exchange Exchange Cameroun, je fais les retraits. Donc, je vais faire ce montant multiplié par en franc CFA, l'équivalent minimum de 2 469 062 francs CFA gagnés en seulement une semaine, en seulement 7 jours. Donc, les amis, imaginez combien vous pouvez gagner en un mois. Imaginez comment vous pouvez gagner en deux mois. Et sur une année... Vous allez construire votre R+, et puis mettre des locataires dedans. Les amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et pour votre information, j'ai déjà mes bureaux pour le coaching. Donc très bientôt, je vais lancer des séries de séminaires euh, gratuits et payants. Tout dépendra du thème du séminaire. Hein? D'accord, les amis? Donc euh, j'espère que euh, cette vidéo va vous galvaniser. Donc sans plus tarder, n'est-ce pas, devant vous encore, je vais faire le retrait de... Je vais faire le retrait de mon 1151 qui est bien positionné là. Donc, je vais faire euh, « Make a new wheel draw. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore faire les retraits, c'est l'occasion de voir comment ça se passe. Donc, je vais juste mettre mes 1151. Voilà. Et je fais « Make now ». Donc, après, je dois valider dans ma messagerie. Voilà. Je dois valider « Pending ». Confirmation en email. Les amis, les gens qui s'inscrivent dans le avec les fausses adresses email, la poire, après venir dire que oh, j'ai oublié le mot de passe mon email. Euh, comment je fais pour restaurer mon compte Vous allez devoir prouver que le compte vous appartient avec toutes les informations nécessaires. Donc quand vous inscrivez, inscrivez-vous avec vos vraies informations, avec un compte ouvert dans votre téléphone ou un compte dont vous maîtrisez le mot de passe. C'est très important. Si vous avez créé un nouveau, euh, une nouvelle adresse email, les amis, notez vos informations quelque part pour ne pas être coincé à je n'arrive pas à modifier, j'arrive pas à accéder à mon compte PTrompé. Donc, euh, vraiment, les amis, c'est très important. Euh, voilà, je vais aller dans mon inbox pour valider. Mm -hmm. Pour valider, voilà, mon PTrompé. Donc, vous recevez un email comme celui-là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dans... Moi, je clique généralement ici. Hein. Je clique ici sur le lien. Et puis, bon, c'est validé. Et ça va passer automatiquement en pending. Vous allez voir, ça passe en pending. Et dans une trentaine de minutes à une heure de temps, en fonction de la fluctuation, je vais recevoir mon paiement sur ma... dans ma blockchain. Donc, les amis, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Hum? On a terminé cette courte vidéo. Je vais me zoomer dessus. Voilà. Donc, on a terminé cette courte vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, surtout, abonne-toi. Active la cloche de notification. Like and share. Partage. Partage le secret de la richesse sur Internet. C'est le marketing des réseaux. Il faut partager. Soyez pas chiche. Devenez pas riche seul. Partagez comme moi. D'accord? Alors, les amis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!